Comment ne plus être déçu en sport, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Autre Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Et je suis également l'auteur de ce livre, l'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver. En description ainsi que plein d'autres cadeaux alors comment ne plus être déçu en sport parfois que ce soit un entraînement on n'est pas fier de nous parce qu'on n'a pas réussi à tout donner ou alors on va arrêter une compétition mais on va être déçu parce qu'on va se dire oh, "Mais là je suis passé à côté j'ai déçu d'autres personnes et on va commencer à se flageller bref un état interne qui n'est pas très bon et après on va ruminer culpabilité impuissance frustration parfois colère envers nous mêmes ou envers les autres un schéma vraiment négatif que je vous invite à pas continuer pour être vraiment bien et performé. Bref, comment ne plus être déçu en sport Alors, un, là on va prendre l'exemple déjà que j'ai eu avec un sportif que j'ai accompagné qui prépare des, des jeux olympiques euh, cet hiver et c'était vraiment intéressant puisque bah, pendant la préparation euh, d'été, eh bien, en vélo, à chaque fois euh, sur le vélo, il disait bah, non mais c'est pas pour moi, euh, j'arrête, etc. Et du coup, il voulait, il voulait persévérer sur le vélo. Et du coup bah, en fait ça le gênait puisque euh, bah, parce qu'il disait mais là mon entraîneur il a des attentes par rapport à moi et je n'arrive pas euh, à, à être à la hauteur de ses attentes. Alors déjà un, le premier cas c'est l'entraîneur qui a des attentes. ok Donc enfin euh, ça c'était dans les perceptions, ça se trouve c'est totalement faux, attention. Mais euh, là si on perçoit que quelqu'un a des attentes, bah, forcément les attentes vont, vont entraîner la déception. Puisque quand on attend quelque chose de quelqu'un d'autre et eh bien du coup euh, forcément si on n'obtient pas ce que l'on attend on va être déçu et, euh, et du coup c'est important de ne pas entrer dans le triangle de, de karpman donc ce qui sont les jeux psychologiques c'est euh, le persécuteur le sauveur et la victime et si on perçoit que j'ai fait du mal à quelqu'un d'autre parce que je n'ai pas répondu à ses attentes, alors on rentre dans, ces, dans ce triangle et on empêche l'autre être humain de prendre ses responsabilités. Donc là, ce qu'on a vu avec ce sportif, c'est déjà un, revoir ses priorités. Toi, tu veux quoi Moi, je veux gagner les Jeux Olympiques euh, en ski. Ok. Et euh, pour ça, euh, est-ce que tu as envie d'être champion du monde en vélo <rire> bah, Non, je n'ai pas envie d'être champion du monde en vélo, ça va juste euh, m'aider à, euh, à, à me construire vers ça. Ok. Et pourquoi vous faites du vélo et pas une autre activité bah parce que mon entraîneur, il kiffe le vélo. Okay. Donc déjà, un, il y a ton entraîneur qui aime le vélo, du coup, vous faites du vélo. Et toi, bah, tu n'aimes pas ça. Donc forcément, tu rentres dans le système de valeur de quelqu'un d'autre. Et, euh, et bah, forcément, dès que tu essayes de rentrer dans le système de valeur de quelqu'un d'autre, eh tu n'es pas toi. Et vu que tu n'es pas toi, tu, euh, es pas, euh, tu es moins bon que ce que tu pourrais faire. Donc là juste déjà en voyant ça, je dis bah écoute, si tu n'as pas envie d'être champion du monde de vélo et que tu veux euh, performer en vélo, moi là-dessus clairement je peux rien faire à rien faire pour toi puisque bah on peut pas changer un être humain intrinsèquement surtout si l'autre n'a pas vraiment envie de changer, il faut vraiment un pourquoi solide pour changer. Donc c'est vraiment important de prendre son leadership et d'être capable si on en a envie ou pas soit je joue le jeu et je me donne à fond quand même parce que ça me fait sourire ça me fait marrer et euh, bah, si n'arrive pas euh, à être à fond et là je me dis ok c'est ok pour moi parce que c'est pas dans mon système de priorité ça c'est la première étape donc je pense de mettre de l'auto dans tout ça et de valider que ça ce n'est pas réellement important pour moi et après ensuite bah, c'est d'aller créer des liens en fait c'est créer des liens en quoi spécifiquement en quoi spécifiquement bah, par exemple faire du vélo va m'aider à atteindre mon objectif final et de lister lister lister lister lister jusqu'à tant que on voit que le cerveau voit euh, un sens à se dépasser en vélo pour mon objectif final tant que le cerveau notre, notre cerveau est fait pour nous aider à vivre dans notre système de priorité intrinsèque et tant que dans notre tant que notre cerveau ne voit pas en quoi faire spécifiquement cette tâche m'aide à être dans mon système de priorité alors, bah, on ne passe pas à l'action et du coup, on a besoin de motivation. Et du coup, on va dire, allez, il faut que je fasse ça pour avoir ça. Donc, on va dire, il faut ça pour obtenir la récompense. Et si je ne fais pas ça, alors ça va être difficile. Okay Donc, fuir le bâton et aller vers le plaisir. Là, c'est un symptôme. Quand un être humain a besoin de motivation, c'est un symptôme, un indicateur pour, euh, qui nous indique qu'il n'est pas aligné avec son système de priorité intrinsèque donc vraiment en faisant ça et de s'autoriser à dire bah ok soit je dis à mon entraîneur clairement c'est quoi tes es moi tous les autres exercices et on trouve une solution ensemble mais toi tu as le droit d'aimer ça moi j'aime pas ça et par rapport au niveau que j'ai aujourd'hui je sais que ce qui est bon pour moi ça pourrait être autre chose et s'il est déçu bah tant pis pour lui mais normalement il aura là le recul nécessaire pour dire ok on va trouver une autre solution ou alors il va dire non mais bah, franchement il n'y a pas d'autre exercice pour toi pour être le meilleur euh, aux jeux olympiques et auquel cas bah Auquel cas, dans ces cas-là, si on ne peut pas changer l'extérieur, c'est à nous de faire des liens pour connecter les points entre, euh, bah, entre faire cette tâche spécifiquement, comment ça va nous aider à, euh, à être meilleur dans notre sport et en ce sens quand on est aligné avec notre système de priorité bah, là on n'a pas de risque d'être déçu puisque si on obtient un échec à court terme on voudra automatiquement faire plus et du coup on s'autoflagelle flagelle pas donc euh, comment ne pas être déçu en sport c'est un valider que on est bien dans notre système de priorité et que l'on se compare pas à quelqu'un d'autre et 2 du coup bah, pouvoir mettre de l'autodéhision quand on n'est pas dans le système de priorité pour pour nous aider à faire des exercices qui ne sont pas réellement faits pour nous. Et voici pour aujourd'hui, si vous avez aimé, eh bien pensez à mettre le pouce, qui fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et si vous avez envie d'aller plus loin, bah...